Allez ça part c'est nickel J'espère que vous allez bien les amis Je suis très très très content de vous retrouver C'est incroyable j'ai découvert un petit raccourci Regardez hop le petit sac à dos On peut choisir directement de manger nos baies De récupérer nos myrtilles qui sont pas bonnes Des petits soins etc etc C'est plutôt sympa Plutôt que de déballer voilà, tout notre attirail ici J'espère les amis du fond du cœur, Que le premier épisode vous a plu Vraiment hein, J'espère je... vraiment qu'il vous a plu euh, Moi je me suis régalé Et je pense qu'on va vraiment se régaler Là on peut voir on peut combiner des trucs On peut faire un arc Est-ce qu'on crafterait pas un arc pour commencer alors je vois il faut des bâtons c'est ça Et eh bien voilà, hop Ok, on commence direct Et ça bande <rire> Ok, bon il nous faudra du coup des flèches J'imagine avec des plumes Je pense que c'est comme sur, euh, sur The Forest à ce niveau là euh, Est-ce que je peux m'équiper d'une arme là euh, Une vraie arme Une hache, bon ça sera déjà pas mal enfin, Moi j'aurais bien aimé en fait, je sais pas hein, Mais pour moi le couteau Ah on voit les... la rapidité les dégâts bah, le couteau il fait autant de dégâts, mais il est plus rapide quoi. Euh, mais il permet pas de se protéger aussi. Mm -hmm. Vous avez compris la, la problématique. Et on peut combiner le couteau pour faire une lance artisanale. Oh! Mais là voilà qui me plaît. Alors attendez, si je comprends bien. Du Shatterton. Et hop là! Mais oui, monsieur! Oh! Ok! Non, d'accord. Ok! Oh là là. Ok, bon, écoutez, je pense qu'avec ça, on va se faire des petits plaisirs, par exemple, pour pêcher du poisson. Mais c'est vrai que là, quand on y pense, niveau nourriture, ici, on est plutôt pas mal, en vrai. Alors, il faudrait peut-être un petit peu qu'on... Qu'est-ce que je peux te demander de faire, toi, en vrai Alors, suis-moi, ramène, et je peux choisir ce que... Oh, fais du feu, reste ici, fais une pause, nettoie. Mince. Je lui ai demandé de nettoyer à 5 mètres autour. Alors, il va faire quoi il va prendre un balai et il va. Il va faire le ménage. Oh purée. Ok, d'accord. Ben superbe. Eh ben c'est bien, on va le regarder faire. Bah ben, écoutez, on va un petit peu se. J'allais dire se promener, mais le soleil va se coucher, je pense. Il commence à faire sombre et c'est pas mal. Allez, la discrétion. Oh. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais là, niveau réalisme, on est plutôt pas mal là. Enfin, je veux dire, le. Alors, je peux récupérer les buts, très bien. Ok on peut pas en prendre deux par deux hein. Ok on peut pas en prendre deux par deux Est-ce que je peux peut-être poser D'accord je peux poser visiblement Là Superbe Je viens de... de faire tenir en équilibre un rondin Et comment je suis censé le reprendre Ça c'est une autre une autre question Là on est vraiment en phase de découverte J'ai un petit peu du mal hein. Je peux le casser en deux encore Non mais c'est un truc de malade Et ça je peux Qu'est-ce que je peux faire avec un uh -huh. En fait on va avoir des choix Mais tellement illimités c'est compliqué Là je viens de prendre un, une feuille ok. On sait bien il est en train de nettoyer tout autour euh, Va falloir qu'on dorme Là il y a des champignons Mais attendez Alors là je peux faire quoi je peux Rotationner le truc On fait des tests et si je le pose comme ça Ok et là je pense que je peux le casser en deux aussi mmh, Peut être Ouais mmh, D'accord très bien Bon écoutez ça va frérot Allez on va, on va faire un petit dodo Mais non mais il fait jour encore J'ai l'impression qu'il fait nuit C'est pas, pas très lumineux hein. Est-ce qu'il y a des méchants dans l'eau Retire un élément de structure placé et maintenez C Ah attendez Oh une biche Magnifique euh, Si je vais là et que j'appuie sur C Ah c'est pour le reprendre voilà bah, Frérot J'ai cru que j'allais me faire attaquer par une biche là hein. Ok je peux empiler deux sur deux Très bien et je drop comme ça. Très bien. Et eh bien qu'est-ce qu'on peut fabriquer on... Donc le feu on a... Structure en bois. Ok. Escalier, ok. Très bien. Bon là on n'a pas besoin de se faire de maison. On a déjà un petit abri de fortune. Abri de chasse, ok. Bon, très bien. Plateforme d'arbre, ok. Bien en bois. Bon tout ça c'est très... Très... très bonus pour le moment. Hein. C'est très bonus. Là, ce qu'il nous faudrait surtout, c'est un étendoir. Il nous faudrait surtout un étendoir pour mettre notre nourriture. Est-ce que c'est possible Meubles, chaises, lits, torches murales, bancs, réserve. Ça, c'est des réserves. Séchoir à linge. Non, ça, c'est pour le linge. Nichoir, très bien. Bah, Je pense que c'est le séchoir à linge qu'il faut utiliser, en vrai. Je pense que les traductions sont pas terribles, terribles. Alors on va placer ça là, on va passer, mettre du bois Et là je peux accrocher peut-être Ce que je veux euh, Mais j'ai pas de nourriture Mais ok, oui je pense que je vais pouvoir accrocher ce que je veux Ok bon le soleil se couche bel et bien Euh va falloir qu'on essaye de... Vous voyez cet oiseau là Vous le voyez Eh bah c'est super, il a été plus fort que moi euh, Ok, je veux bien qu'on essaye de dormir Mais j'ai peur qu'on se fasse réveiller en plein milieu de la nuit Ce serait fort embêtant J'ai le coeur qui palpite à 200 à l'heure. Vous avez vu ça ou pas Allez, je dors. On dort. Je, J'ai le coeur qui palpite, j'ai rien compris. Ok, c'est bon, le jour se lève. Et on est tranquille. On est absolument tranquille. Il y a juste un mutant qui est en train de nous rôder autour. Mais sinon, c'est pas grave. C'est bon, il repart. Voilà, c'est un petit cannibale. Bon, voilà, rien de bien. Eh, hey, monsieur, vous voulez euh, de l'aide peut-être Oui. Bon, très bien. Euh, ok Eh, hey, on se casse en vrai, hein On va se casser, non Comment je fais pour récupérer ça Je peux pas récupérer Hein Ah, mais il y a de la physique et tout, attendez, il y, y a vraiment de la physique Comment je fais pour récupérer ça Ah Facile Oh voilà. euh, On s'en va, vous inquiétez pas Bon, on va laisser tout ça là. On s'en bat les steaks. Kelvin Kelvin Harris t'es où J'ai perdu Kelvin. Mais pourquoi Kelvin il s'est barré Ah t'es là Calvin. Alors je vais te demander un truc, c'est de me suivre directement D'accord Voilà, pendant ce temps je vais m'équiper de mon GPS Alors est-ce que c'est possible Ah on peut pas faire comme ça, très bien Alors je sais pas s'il y a un raccourci clavier mais je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure hein, comme dit Et on va se barrer, alors nous on vient de là-haut Nous on va se barrer, oh regardez il y a une sorte de... Oh Et en plus il y a des points d'exclamation Ok. Je serais tenté d'aller vers le point d'exclamation là-bas Mais c'est de là qu'on vient Alors euh, un peu la flemme Eh hey, Regardez il y a un signal vert Il y a un point vert qui clignote On y va On y va on court Calvin suis moi on va aller au point vert là-bas Parce que c'est dans cette direction que je veux aller euh, Parce qu'il y a un grand point d'eau visiblement une sorte de plage Je pense que c'est une bonne idée d'aller là-bas Et il euh, y a un point vert surtout qui clignote Et ça c'est fou alors faut juste que je regarde un peu aux alentours Parce que j'ai tendance à beaucoup regarder le GPS Et je risque de passer à côté de beaucoup de choses Par exemple de ça Regardez un petit campement voilà. Un petit campement très bien Je rappelle qu'on est là pour rechercher des milliardaires disparus Alors je mange tout ce que je trouve Tant pis si je me prends des... Mais voilà il faut savoir, il faut tomber malade hein. pour, euh, Il faut tomber malade pour euh, ne plus retomber malade finalement Voilà Qu'est-ce qu'on a là-dedans Hop là un petit soda en bois et on regarde la jauge en bas à droite Au maximum, parfait Donc il faut que ce soit entouré en verre parfait On a des fusées éclairantes Très bien On se mange un petit sneaker, regardez en bas à droite la barre de poulet La cuisse de poulet, tac Très bien, en plus on garde de l'énergie ah. Ok c'est des oiseaux qui font du bruit Je sais pas si vous entendez aussi fort que moi dans mes oreilles Mais moi ça me fait très très peur oh, C'est juste magnifique par contre Là ça me fait Ça me fait quelque chose Voilà je vous le dis Ok ça c'est mangeable donc je vais récupérer je vais mettre dans mon petit sac Si jamais c'est la galère on récupère des petites feuilles aussi Voilà parfait Et on va descendre Calvin, t'as intérêt à me rejoindre vite Alors c'est là bas que ça clignote On y arrive C'est par ici Quelques petites interférences sur le GPS des fois on a quand même du réseau visiblement On est sur le deuxième jour Il est 7h45 J'avais pas vu qu'il y avait l'heure sur le... En fait il y a toutes les infos hein, qui sont marquées hein. Euh, On va peut-être pas Je pense que l'eau elle est saine Est-ce que je la bois ou pas Eh, On essaye J'essaye Oh oui Mais ça se voit qu'elle est saine hein. Ça c'est de l'eau de montagne Cette eau là elle est... elle est saine Regarde même lui il boit C'est bon nickel alors, ah, le petit point, c'est là-bas. On le voit en bas à droite. Ok, allons-y. On y arrive. Là, on est dans un petit coin sympa, mine de rien. Et c'est une grotte. Ok, c'est une grotte. Il veut me faire rentrer dans une grotte. Pourquoi donc Oh. Attendez. Bon, on va y aller. On va rentrer dans la grotte. Et au pire, si c'est bizarre, on ressort illico presto. Parce que là, on n'a pas non plus euh, 36 000 stuff, là, hein. On a même pas beaucoup de force euh... Oh là Ok là on a plus le réseau Petite lumière Oh Kelvin Oh non Oh non J'aime pas ce qui se passe oh Comment je me chie dessus Kelvin Kelvin ne me suit pas Kelvin ne me suit pas, d'accord, bon, écoutez, on va y aller Quand hein, quoi, il faut prendre les devants, il faut y aller Ok Ok Bon, je crois qu'on avance très vite dans l'histoire hein. oh. Alors, attendez, on va bien prendre notre temps hein, On récupère à travers les murs, c'est parfait Ok, bon, on est dans un laboratoire Il y a plein de soda, c'est super on peut sauvegarder ici Alors hé hey, Illico presto je sauvegarde Dès qu'on peut on sauvegarde On a un petit bouquin Parallel universes and travel between them Ok On a un ordinateur What Ok je pense qu'on peut faire des expériences Il y a de l'ajax très bien Sans résine d'imprimante Ouais, j'ai compris ton livre Tim le blanc oh Mais non <rire> Les gars, Tim Alors, souvenez-vous Eric Leblanc Eric Leblanc, c'est le personnage qu'on incarnait Dans The Forest Et notre fils, c'était Timmy Donc Tim Leblanc C'est bel et bien Timmy Notre fils, dans The Forest oh, le truc de ouf Le truc de ouf C'est un truc de zinzin Bon, j'ai compris, comment j'enlève le... Alors ça, c'est... J'ai compris J'ai compris, j'ai vu le bouquin Bon, c'est quoi ce bouquin là Masque, crochet de grappin Oh, oh non je, je viens de fabriquer quelque chose je crois Bon attendez redonne moi mon re, Redonne -moi. Ok je sais je pense qu'on peut faire ça Et ça et faire un raccourci Non on peut pas faire de raccourci comme avant C'est bien dommage Bref je pense que là tu peux voilà, fabriquer par exemple un masque Un traîneau, des flèches, flacons Ok On peut fabriquer des trucs filetec Traîneau Qu'est-ce qu'on fabriquerait tiens Un masque Vu qu'on a vu ça dans le trailer Vas-y on va fabriquer un masque C'est une imprimante 3D en fait D'accord Ok c'est chouette On va remettre un petit peu de lumière Par contre là ce, ce couloir il m'inspire mais, <rire> mais alors rien du tout Ce couloir il m'inspire Mais alors rien du tout Ouh le masque Ok Et on a un petit masque Que je peux D'accord est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Telle est la question que je me pose Finalement Bon très bien Moi ce qui me ferait plaisir c'est de pouvoir reprendre mon arme à chaque fois euh, en main Bon allez on y va Oh putain et tu fais plus jamais ça Par contre Là il va y avoir un screamer hein. je préfère vous le dire <rire> J'aime pas du tout les couloirs comme ça C'est tellement obvious C'est tellement obvious Ah. Ok, qu'est-ce que c'est que ça Oh là là. Ça c'est... Il y a du mutant par là. Hein. Ok. Oh là là. D'accord. Ok. Ok, excusez-moi pour le bruit que je fais. Le screamer, il va venir au moment où on s'y attend le moins. Hein, je... Qu'on se le dise. Date. Conspirationniste. Oh, purée, les... les théories conspirationnistes. Mais pourquoi il me suit pas, mon frérot, là Il est relou. Ok. Bon. Vous l'aurez compris. Ça se passe derrière. Et il nous faut une carte d'accès. Ok, bon. Au moins, on a compris... Notre but, un de nos principaux buts en tout cas. Oh non. Oh non. Oh non. Pas comme ça. Pas ici. Bon pour moi c'est safe mais il y a des en fait les bruits d'ambiance. Enfin, je pense que là on est tranquille les amis. Voilà je cours. Allez, allez je cours. La tête vers le bas. Je m'en excuse. Oh, J'ai peur. J'ai si. Ah Putain la poubelle et d'ailleurs... C'est-on jamais Non, d'accord. Oh, purée bon, allez, on ressort, là. On ressort vite d'ici. Pas le temps pour vos conneries. Donc, il faudra qu'on trouve une carte magnétique. Ça, maintenant, on a compris. Ça fait plaisir. Oh, mon Dieu C'est génial. Et par contre, le coup de, de Timmy, team, c'est incroyable. Est-ce qu'il est là, mon frérot, là Kelvin Ah, très bien. Je t'avais pas demandé de me suivre, salopard. Hein <rire> Bref Bon on va continuer notre expédition Je vais reprendre ma petite, euh, mon petit GPS Donc c'est bel et bien par là que je veux aller euh, Très bien Donc le petit point vert C'est le petit objectif Donc du coup euh, va falloir trouver une carte magnétique Très très bien Très très très très bien Bon là ce qui serait sympa C'est de trouver un vrai endroit euh, Où on peut s'installer Moi je vous le dis au bord de l'eau c'est l'idéal Là l'eau qui est là elle est saine Donc ça c'est très très bon euh, à savoir Mais l'eau coule jusqu'en bas Mais en fait c'est ultra cheaté L'eau elle est Alors j'ai vu sur les images de trailer Les amis d'ailleurs Je rappelle que c'est une Une axe anticipée J'avais oublié de vous le dire Mais vous voyez que euh, S'il y a des bugs C'est normal Mais là en termes de bugs On est plutôt tranquille Mais j'ai vu un truc sur le trailer C'est que si on jette une bûche Par exemple dans l'eau Et ben, elle va se faire porter par le courant Et ça Et ça c'est stylé par contre euh, Ça euh, Ça c'est bizarre Quoi Non mais il se passe trop de choses là passe... C'est pas nous qui l'avons tué hein. Si jamais quelqu'un me voit euh, euh... Alors l'eau elle est peut-être plus si saine que ça Allez on s'arrache On s'arrache Bon on peut prendre le... Oh on peut nager Oh. Ah c'est des bouts d'eau qui, qui volent Très bien Très bien. bon allez on va. <rire> eh, je suis euh, dissipé, voilà, je suis un petit peu. Euh, J'ai du mal à me concentrer. Oh oui Ça, ça me parle, ça. Ça, ça me parle être en bord de mer. Ça c'est beau, ça. Là au moins on est tranquille. Là, on sera tranquille, les amis. Je pense, hein, je pense. Faut juste que Kelvin vienne. Oh Un peu de fraîcheur. Hop là Superbe Superbe, et d'ailleurs il y a un point d'exclamation En plein milieu de la mer Pas enfin, en plein milieu de la mer, en plein milieu de l'eau mmh. Ah bah regardez Non c'est pas ça mais je, je crois voir Un truc au milieu de l'eau là-bas orange Un bateau, une bouée, je sais pas quoi Là on va, eh, la map est gigantesque <rire> Je pense que vraiment La map est gigantesque, par contre Calvin fait un effort hein. Ouais si il est en train de venir je crois Oui je le vois il arrive C'est bon euh, ok, bah écoutez, Et en vrai on pourrait s'installer là près des rochers. Ça me paraît pas trop une si mauvaise idée que ça. Faut juste vraiment qu'on qu voit un petit peu aux alentours comment. C'est super beau. Pff. Faut juste voir un peu s'il y a des accès euh, ici et là, euh, tu vois. Pour récupérer les arbres ou pour être sûr que personne vienne nous embêter. Euh, pour être le plus discret possible, tu vois. Bon, même si on s'est bien fait remarquer visiblement, mais. Vous euh... là on est plutôt pas mal. Mais là. Il y a déjà des gens qui sont passés par là bon, On peut pas casser ça Ok j'entends des mouettes Ce ne sont que des mouettes euh, Là possiblement il y a des tortues qui pourraient s'échouer non En vrai Et c'est super beau la roche mouillée hein. Bref je m'extasie les amis euh, J'espère je... que vous en prenez autant les yeux Regardez L'eau elle est claire ici Les bûches elles se font emporter et là l'eau elle est toute marron, toute sableuse Parce qu'elle est stationnaire Et les traces de pas dans le sol Non mais oui, bon voilà, vous avez compris que hein <rire> Vous avez compris que le jeu est juste C'est un truc de malade Alors, là Et eh, franchement hein, On est peut-être peut pas bien ici Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée Mais en même temps j'ai l'impression qu'ici on sera tranquille En vrai là on sera tranquille Et venez, on essaye de construire un truc là Là au moins on a un accès vers le haut là, Donc ça me semble pas une si mauvaise idée que ça 75 rondins pour une petite cabane préfète Ça me semble être une très mauvaise idée <rire> Je vais avoir besoin de ton aide d'accord Allez on y va et on se donne, euh, on se donne à fond D'accord Allez on va couper notre premier arbre Oh Alors par contre si on prend le même arbre on a l'air couillon hein Je préfère te le dire hein. D'accord, bon j'ai compris, tu ne sais pas réfléchir Ah oui Ah si ça y est il y va, ça y est non, Parce que je me suis dit s'il si, si met un coup toutes les minutes, euh, bon <rire> Il servira pas à grand chose Allez notre premier arbre On voit l'écorce qui se, qui se casse, c'est bien sympa Bah oui ça a été plus vite que moi, j'ai déjà coupé la moitié Salopard va Non mais alors par contre t'es teubé, je suis désolé hein Oh, mais c'est bon Excuse-moi aussi Tu fais pas d'effort Allez, hop Bouge de là. Même si soit là. Par contre, ça... ça... Ah oui Il faut tourner autour de l'arbre. Oh, purée Bah oui, parce que... Désolé, hein. J'avais oublié que le jeu est devenu réaliste. Oh là là, là. le tronc qui se, qui se... Enfin, bon, bref, vous avez compris, quoi. Vous avez compris le... le... Les bûches qui se qui se cassent en deux, tout ça, tout comme il faut. Enfin, c'est juste parfait. Là, il ramène les rondins aussi, c'est bien. Est-ce qu'il les met dans, le, dans la construction ou pas Est-ce qu'il le fait Ah non, il est juste complètement teubé. <rire> c'est pas grave, Kelvin. Voilà, bon, au moins, il ramène les bûches. Allez, ça avance plutôt pas mal. Je dois dire que Kelvin m'aide plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu moi qui fais tout. Et euh, c'est bien, tout est un peu automatisé. Vous voyez, ça casse les planches tout seul quand il le faut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense quand même... Qu'il y a moyen de faire des constructions personnalisées Vous savez en En posant directement par terre Ce qu'on a fait dans le premier épisode vous savez on a posé des bûches Par terre euh, sans faire exprès Quand on a découvert Et je pense qu'il y a moyen c'est à dire je vous fais un exemple hein, Pendant que Calvin travaille par exemple Si je fais ça vous voyez là je peux Par exemple faire ça hop et je pense qu'en faisant ça On peut construire manuellement des trucs Au fur et à mesure euh, Ça doit être bien euh, bien complexe Mais bien complet également euh, mais c'est vraiment sympa Alors la jauge d'endurance je dois dire que par rapport à the forest elle est super cool Parce qu'on peut courir ultra longtemps je trouve Vraiment hein, on court ultra ultra euh, longtemps Par contre niveau nourriture il va falloir faire attention Parce que j'ai faim et que euh, j'ai déjà claqué euh, les euh, myrtilles bleues que j'avais Alors est-ce que j'ai encore Donc on a la bâche qu'on va d'ailleurs pouvoir euh, placer pour pouvoir dormir Parce qu'il va bientôt faire nuit donc on va se mettre là au niveau des rochers, ça me paraît pas mal Je vous fais un petit peu le, le guide de survie hein. Hop, je le place ici, je dois avoir un bâton encore je pense Tac, je me mets là Hop Et trace de pas dans le sol, c'est fou C'est fou, voilà oh là, comme ça, ça va nous permettre déjà en plus Ça ce qui est pratique, c'est qu'on peut sauvegarder sans avoir euh, des ressources Souvenez-vous dans The Forest, fallait absolument qu'on se fasse un petit abri pour euh, sauvegarder Et c'était un petit peu compliqué euh, Là au moins, il n'y a pas de panique euh, Voilà Conseil que je peux vous donner également c'est toujours récupérer Ce que vous avez sur le chemin Par exemple c'est pas grave il a pas de risque La pierre par exemple j'ai plus de place bah, C'est pas grave mais absolument récupérer comme ça Vous n'êtes jamais en manque Et euh, voilà c'est très important Donc voilà les petites euh, petites astuces Par contre au niveau de la nourriture je sais pas comment on va faire Parce que là pour le moment on n'a vu aucun animal ici Il est vrai Et euh, je crois que j'ai pas grand chose niveau bouffe Oh là voilà, J'ai failli me la prendre en pleine face j'ai failli me la prendre en pleine face Là ce qui est pas mal c'est que ça, ça tombe sur la plage Donc comme ça ça me permet de la récupérer en bas Et Calvin il s'occupe de récupérer les bûches d'en haut Donc ça c'est vraiment cool Alors j'aimerais bien euh, trouver d'autres compagnons D'ailleurs au début de cet épisode on a croisé un, un truc bizarre nous courir dessus là tout à l'heure J'ai pas compris Je sais toujours pas ce que c'est Parce que c'était pas un, un mutant ou je sais pas quoi Enfin. En tout cas ça avait pas l'air d'être un méchant Donc euh, très bizarre On plein de mouettes si on pouvait récupérer leurs plumes ce serait génial Vous voyez je pense qu'ici on est tranquille Je pense qu'ici On nous posera pas problème Ah il est en train de se reposer uh -huh. T'as pas l'impression de déconner un petit peu là mon ami Bon vous savez quoi en attendant moi je suis curieux Parce que j'ai cru voir un truc euh, dans la mer là Alors on va pas aller récupérer le, le, le, le, le truc rouge euh, au fond Mais il y a des trucs qui flottent sur l'eau Alors il y a du bois bien sûr En tant qu'on a pied je suis safe Il hein. y aura pas de requin ou quoi euh... Alors attendez c'est par là j'ai vu un truc flotter. J'ai cru voir un truc flotter. Non, c'était juste du bois. Ah, c'était juste du bois, d'accord, ok. Eh, on a pied. Euh, ok, c'est pas profond ici, c'est parfait. Non, sur un malentendu, je me suis dit, il y a peut-être un filet avec de la nourriture. On sait jamais. hein Mais là, il nous faut de la nourriture. Je veux bien vous faire un guide pour survivre, mais euh, si on n'a pas de nourriture. Ah oui, non, mais là, on est. On est sur une plage polluée, là. Coquillage et assez. Oh, une tortue. Désolé, je suis désolé. Désolé Bon là normalement il est fini hein. Ok Là on va avoir le droit à une carapace Et surtout à de la nourriture mais incroyable Et c'est pour ça qu'être en bord de mer c'est parfait Dommage trop vite Trop rapide euh, On récupère la viande Il y a une deuxième tortue qui arrive Désolé mon reuf Trop bien fait Elle fait demi tour Désolé. Hein. Mais elle fait demi tour c'est incroyable C'est vraiment bien fait hein. Ah le soleil se couche Bon c'est bon on a notre source de nourriture On a notre abri qui est en train de se faire tranquillement J'ai 4 morceaux de viande On va se régaler avec Kelvin On va se faire un festin Vous tombez de fatigue ne t'inquiète pas Ah oui il y a la fatigue qui est importante Alors hey. oh, Je connais The Forest par cœur, Mais je ne me souviens plus Si on pouvait tomber de fatigue Je ne crois pas hein. Sur The Forest on ne pouvait pas tomber de fatigue Me semble-t-il Ah non Ok, du coup, euh, attendez, avant toute chose Avant toute chose, je pose les bûches que Kelvin m'apporte Voilà, et est-ce que on peut se fabriquer un, un petit feu Ça pourrait être sympa Alors, pour ce faire, bougez pas euh, Ah non, je sais Alors, faut que j'arrête de faire échapper, hein. ça c'est terrible Alors, tu ouvres ton inventaire, tu prends tu, du bois que tu as récupéré en amont Et tout simplement, tu casses en deux voilà super c'était pas ça que je voulais faire Mais c'est pas grave <rire> Voilà euh... Ah oui regardez on peut Mais non Ouais bon c'est bien ce que je dis hein. On peut vraiment faire des trucs customisés hein. Oh là là c'est un truc de malade Bon moi ce que je voulais faire C'est ça Voilà Ok nickel Bah la question à mon premier épisode voilà Et là on va pouvoir faire cuire euh, Pas du tout Les bouts de viande, ok superbe On va se faire un festin mon pote Par contre il faut dormir Il faut dormir Sinon je vais m'écrouler comme un con Donc on va dormir, juste ici Bonne nuit à tous Et on va se réveiller à mon avis Voilà en plein milieu de la nuit Ça c'était une certitude Est-ce que je peux encore dormir Ah magnifique On a pu observer la lune bah, Lui il continue de travailler, il a bien raison et là j'ai faim et soif mais ne vous inquiétez pas Puisque regardez juste ici On a ce qu'il nous faut Normalement Délicieux Délicieux On va rallumer le feu et on va mettre Alors du coup Kelvin je pense qu'il ne mange pas Je pense qu'il n'y a pas besoin De s'occuper de ça Donc ça c'est pas mal Hop. Hop On alimente avec des feuilles Parfait Est-ce que j'ai du soda ou pas Est-ce que j'ai des sodas ou pas hmm. Là Conserve, non J'ai pas de soda Parce que là j'ai soif en fait euh... Alors j'ai une carapace tiens Donc je pense que je peux faire un collecteur d'eau Il y a tellement de choses à faire les amis Bon niveau nourriture c'est bon Kelvin il bosse bien Ok il reste plus grand chose la mine derrière Merci Kelvin Il reste plus grand chose Est-ce que je peux faire un collecteur d'eau Bougez pas D'accord D'accord Ok bon ça, à mon avis ça se passe ici si Je commence à comprendre Ça y est je commence à comprendre euh... Abri Cabane d'arbre Cabane d'arbre meuble, meuble, meuble, meuble, Réserve Réserve Génial utilitaire, jardinage, piège. Comment on fait un collecteur d'eau Je suis débile ou je suis débile On peut bien faire un collecteur d'eau quand même. Visiblement, non. Piège, on peut faire un piège à poisson. C'est déjà pas mal. Bon, moi j'ai plus qu'à attendre qu'il me ramène ce qu'il faut. Par contre, il faut absolument que je boive. Euh, là, si je bois là, je pense que je vais me faire du mal. Mais il faut essayer pour voir ce que ça fait. Alors est-ce que je peux boire Non déjà il me propose même pas de boire. Il me propose même pas de boire. Euh, et le cours d'eau le plus proche, il est assez loin. <rire> C'est pas grave, il faut y aller. Par contre il me dit que je suis fatigué là. Très bizarre. Euh... Très bizarre ce qui se passe. Ah oui non mais là le cours d'eau le plus proche, je sais pas du tout où il est. Alors on va en profiter pour... Euh... Pour repartir en expédition euh, C'est à côté mais en même temps c'est pas à côté C'est terrible Bon on va y aller on va boire de l'eau Et on va s'en arrêter là pour cet épisode Les amis j'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Ah ouais c'est pas à côté quand même hein. C'est pas à côté Le plus proche il est quand même là Ah oui non mais là on est dans la merde là. Là est-ce que je vais pouvoir boire ou pas c'est ça la vraie question. Je suis en train de m'épuiser comme jamais. Hmm. Là je pense que je peux boire. Ouh. Non peut-être pas là. Un peu plus haut. C'est pas terrible là. Hein. Là ici. Dis-moi que je peux boire. Oui je peux boire. Ok. Ok superbe. Et ça redonne de l'énergie hein. Alors on en profite Ah c'est pas illimité par contre euh, Je vais m'écrouler je suis fatigué Alors là j'avais pas anticipé ce détail messieurs dames J'avais pas anticipé ce détail Pourtant j'ai dormi je comprends pas Aïe aïe aïe Bref les amis Au cas où je m'endors avant l'heure Je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le pouce bleu Et à très vite c'était Mkolo Ciao tout le monde